Allez, je vais l'avoir, Bracofeu. On y croit. On y croit ouais, je... non, On y croit. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans l'ouverture de Célébration Pokémon. Ça s'appelle comment bah, Célébration, la Célébration. Alors, Célébration, ah, ce n'est pas les chocolats, hein. c'est les... les Pokémon. Bon bah... Est-ce si Est que tu vois le coup de filet tout près de la carte Non, non, non, à tout pas, moment, la, la, la carte à tout va tout bien. Si tout moment, la carte, elle s'envole. Voilà. voilà. Comme ça, on a tout. Est-ce qu'on qu voit tout On tout. va le monter plus haut, le machin... <rire> Trop haut. <rire> Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a dedans Je vous laisse faire la présentation, parce que je ne connais pas assez par rapport à vous. Couleur, il y a deux boosters célébration, et quatre cartes dedans, et un booster Rennes de glace, normal, ça va. D'accord. Euh, carte promo, la jumbo en promo. Ça, c'est une... Ju jumbo, c'est la grande. La jumbo, c'est la grande carte. Ça, c'est la carte promo normale, le petit Pins, et le classeur d'orangeur. Oui. Ah, c'est une belle carte... Ah, il y a un code pour... Ouais, co on ne va pas le montrer. <rire> Allez, maintenant... Maintenant que je le garde... Oh merde okay. Catastrophe ouais. Ça porte la chance, ça, ça porte... Ok. Ça. Le code... ça porte la chance là. Bon, le classeur, qu'est-ce qu'on peut dire déjà dessus Là, je... Maintenant, je sais qu'elle en a marre parce qu'elle veut que j'ouvre les boosters, ça va <rire> C'est Déjà, moi, elle est là, elle se ment, les lèvres... Mais tu vas les ouvrir, les putains de boosters mais... Bah déjà, il est bon, même plus bon. Non, je l'ai vu tout à l'heure parce ouais. que vous l'avez ouais. le même, mais... Il est, il est sympa. Non, franchement, il est bien, il faut... Toutes les énergies qui sont là... Ok. Bon, lesquels on ouvre en premier La reine de glace, le moins intéressant. Voilà, ouais, le moins intéressant. Normalement. Il est aussi moins intéressant que ça Bah, Après, tu ça, peux, peux avoir quelque chose, mais tu as okay. moins de chance d'avoir quelque chose. C'est ça. Alors, comment qu'on. Je sais pas comment tu les machins, tout ça. Bon, déjà, on sait qu'on a un, oh. un obali, mais bon, ça c'est pas mal grave. Tu fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je les mets devant. devant. Voilà. Et tu tasses bien. Oh, ouais. Et je tasse bien. Allez, c'est parti. Alors, on a une énergie. Candine au pays de Candine. But de Dinarbe. Énergie spirale. Donc le Oubali qu'on a vu tout à l'heure. Quand on s'approche là, maintenant on a la tension. Krabaga. Gringolène. Porygon. Wistempo. Donc la reverse, c'est formidable. Ouais, et là... T'as rare. Une rare. Ouais, mais tu le vois au petit truc, c'est ça donc, voilà. Je vois tout de suite si c'est... rare. tu vois que c'est rare, elle brille pas du tout En plus c'est pas une holo, c'est juste une rare. Ok, si elle brille c'est une holo et si... Ouais bon, donc c'est pas sauf que ça quoi. Pas le tempo que j'aime bien. Euh... Ouais, ok. Pas oufissime. On va voir si on Ah j'ai pas invoqué le Sam Sam Faut que j'invoque le Sam Sam. Allez là dessus on invoque le Sam Et là il y a Dracofa choper dans celui-là, c'est ça Ouais, alors là par contre... Là il n'y a pas de manipulation à faire. Ouais, c'est pas une manipulation. Ok, c'est quoi l'envers. Ok, ouais. moi j'aimerais bien avoir un taille. C'est les boules, y couleurs. Pas, y ah bon, il y a pas de taille là-dedans On se qu'il y a Toujours Tasse bien. Allez, tu tu tasses tasses bien. c'est <rire> parti. Un oh Ok, déjà, oh oh, je suis oh, content. Oh, oh. Oui, oh oh. <rire> tu prends ton temps hein, cette fois-ci. Et c'est une. Okay, groudon, c'est un Groudon. C'est juste après. Non, tu non, prends ton une... temps. Tu... tu glisses tout ça. C'en est tu une. j'ai froid. J'ai pris glisses, le sam sam. Non, c'en est pas. Non. Non, est ouais, un est un... et, et Et du coup, derrière, ouais. ça peut encore être un une? Ou ça peut être ça un ça truc, peut truc. être New. Oh, voilà. C'est voilà. un bon new. Bon. C'est une bonne nouvelle, quoi. Ça Ah non, alors c'est pas new, c'est new. Je me suis sanglé à fois parce qu'en fait, je t'explique. On a fait un jeu qui s'appelle scribble.io où on a dessiné tout ça. Et j'arrivais pas à écrire new tout. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, c'est new n e w. Ah oui. Donc j'arrêtais pas à essayer d'écrire et ça marchait pas ah parce oui, que bah maintenant oui. c'est Mewtwo, le nouveau deuxième. Mais voilà. C'est voilà. Oui. C'est Bon allez. <rire> <rire> Ce booster là, on y croit alors. On invoque. Euh... On invoque la puissance de Dracofin C'est ça, minimum. Hein. <rire> ça serait bien. Au moins un bon truc, tu vois. Comment moins. Oh là là. Non, pas... <rire> alors peut-être <rire> Et c'est un petit Xerneas pour commencer. Ok. Ouais. Et, et, et, et, et. c'est celle-là celle qui est un, importante. Hein. déjà, un doublon. C'est celle-là qui a. importante. Non, c'est un Cosmog. Un... Et Lutalia. Oh, Lula, Luna là, je trouve du... Lutalia. Merde. <rire> ouais, là, franchement, okay. tu vois, t'es déçu que ça t'en est vraiment ouais. à ce que j'ai un, ouais. un truc de ouf. Bon, bah, j'ai même pas eu Pikachu qui vole. On a prévu le coup. Oh, Donc, on s'est dit Mais après, faut que tu sois chaud. On a prévu un notre coffret. Parce qu'on fait au cas où. D'accord. Mais ça dépend de toi. Faut que tu sois chaud ou pas financièrement parlant. Il y a on a eu à combien On a eu à 30 balles celui-là. Ouais, ouais. bon, ouais. Montre-le, on va voir. Mais il n'y a pas les 25, 15, 25 15, y a pas le... il n'y a pas ça dedans. Si si, si ah, il y a un mais faut pas me dire ça moi. <rire> moi, c'est juste pour ça que je le prends. On te ah, laisse ouais. regarder, on te laisse regarder. Tu vois on ne Force pas, on hein, force, la force pas, cuisine. bien sûr. Ah mais il y a plein de boosters à 30 balles. Je demande à la seule personne décisionnaire ici. Oh là. <rire> Je La prends prise. ou je prends pas C'est toi qui me dis, je prends ou je prends pas Si je prends, mmh. je veux maintenant. Moi je veux bien que tu prennes, mais je vois pas en quoi je suis décisionnaire là-dessus. oui, en fait, ça oui. C'était tu, c'est pas les oui. miennes. Tu vas voir, le oui, pin, s'il oui. est incroyable. Le petit pin, est trop si. Bon. Ah, et en 3D en plus. Oh putain, c'est ça, ça, ça. Ah oui, c'est bon, ah ouais. ça. ça. Oui. Bon. Ok, donc là elle est vraiment mieux. La boîte est mieux faite. Il hein. n'y a pas photo. Ouais, ok, il y a une autre ouais, carte. Como... Tiens, je te laisse les cartes. Il est beau, mais en plus, ouais. c'est une. Comment ça s'appelle quand t'as ça qui brille et ça du coup Une ultra Une rare Une super Bah là, c'est une. Bah une promo. ça, c'est une carte promo, donc okay, on y met un peu <rire> du Ah, mais. Ça, ça, non facile, Ah, si, il est incroyable. Ah, et tu ouais. vois, il fait Pikachu, du coup, volant et surfeur. Les deux Ah, ouais peux ah, peux Bah, c'est ce que j'aimerais. Franchement. Ah, est ah, le bien, c'est incroyable. J'aimerais bien en avoir un deux deux. Ouais, oui, mais. T'inquiète, t'inquiète. Si, j'aimerais qu'au fin, à l'échange, c'est ça Mais bah on va commencer par les deux styles de combat alors Tiens je m'attendais pas à cette surprise hein, si, euh, franchement... Euh... Bah on s'est dit si jamais tu vois, t'as rien dit, et Et c'est Marine qui voudra le deuxième le style de, de combat seul. Oh merde C'est bon, tout va bien Hop Et là pareil, il faut falloir touriser les dises ouais. les C'est comme, euh, comme avant... C'est tout le temps 1, 2, 3, 4 Bah pas tout le temps, mais là comme c'est... 2, 3, 4... C'est boucliers, c'est ça C'est ça Ok, et bah let's go Alors, une énergie, on va te tenir correctement... Alors, hein. Coléodome, je connais pas du tout. Après, dans les deux boosters-là, il ne faut pas que tu t'attendes à grand-chose. Gros Tichon. Bon, Donc, là, est y a quoi, qu il y a quoi qui est bien là-dedans Il n'y a rien. Si, il y a Mais en général, vieux, dans, les coffrets, dans les coffrets, tu plus de difficultés à avoir dans celle-là que dans Célébration des trucs. D'accord. Les crapins, Mistibule, Mistibule, pardon. pardon. Reverse. Mmh. scapegoire et... Hexadron. Hexadron. Hexadron. Ok. vas oh, y Marie. Du il y a rien là-dedans, il y a ma place. A plus de a non, non, non, tu seras mieux pour la cam. Oui, oui, oui. T'as compris 1, 2, 3, 4 Oui, je sais pas. <rire> tu sais pas l'ouvrir. On y croit. On y croit. Oui, euh, faut, faut y croire. Il y un peu moins facile que les frères. Ah oui, par contre, c'est le plus. Je me qu'il a rien du tout. Ouais, la me... Mais attends, je vais peut-être euh, dans les ACM du coup. T'es toi. Tu vas devenir venir ma fournisseuse officielle de chez On n'a pas beaucoup de stock. C'est ça. Ah là, il s'est pâti Une énergie, ça commence toujours par l'énergie. énergie ouais. C'est ça ouais D'accord monte un peu plus... plus haut par contre Merci Hop. Le bloc là Le d'outil Ah est ouais c'est lui Frisson Est-ce que tu veux Frison Oui pardon frison Viscuit Psystigris ouais, Oui c'est ça Oui c'est ça C'est un jeu de moi avec Misty je pense et des euh, ouais. psy -tigris. Larva, voilà. Tunaja, Malos et. Alors, te... Ok, Tokotoro. Tokotoro, d'accord, ok. Bien, oh, oh oui. bon. bon, de toute façon, maintenant oh, on avait ouais. dit dans les styles ouais. de combat, fallait pas s'attendre à des choses. choses ça ne laisse plus de chances d'avoir des bien là Allez, on est marabout Sam, Sam, Sam, Sam. On crois, je galère les Alors, leurs boosters, ils sont vraiment Et il va bientôt. peut pas se faire spoiler là C'est ça faut l'ouvrir à l'avant. Comme il y a des vieilles, même si on a l'impression qu'il n'y a rien, il peut avoir des trucs dedans. Alors, Zekrom Ouais... Parfait Fais pas en dessous, fais dans l'autre sens Fais dans l'autre sens Ok Oh oh oh oh C'est une vieille C'est une vieille Attends, attends, attends Oh, c'est oui, pas mal c'est pas, pas mal, mal nous la pas <rire> enfin, c'est bien celui que ça me pour moi parce que je connais je connais pas du tout c'est quelque chose. c'est de quoi de Balbuto ok Balbuto je vois après mais c'est une vieille vie, vie. vie. c'est une ancienne et mais non parce que c'est troisième gêne pour moi vieille, c'est première oui, deuxième jeune, hein bah, oui, enfin oui. tu peux revoir la date c'est quoi c'est 2008 ah oui c'est une réimpression des anciennes le miou encore et d'habitude ils tombent pas souvent le nu quand même ouais là putain bon j'ai pas trop en pleine du coup un petit Oh, le signer Bah j'en ai j'en ai pas d'accord c'est une des belles, tu vois ça. Voilà <rire> la même temps, -là. Tu m'étonnes Tu l'as pas Non on l'a pas celle pas Toi, elle tombe, tombe celle-là mais... Mais du coup oh, il faut les à l'endroit du coup ouais, si je le okay, ok Après c'est la troisième et la quatrième qui C'est ça Et let's go Alors oh, Cosmo oh, Boom. Croisé, deux à Nas nas nas.. Nas, nas, nas, nas, Oh plutôt oh, C'est oh, incroyable. incroyable Oh la la la la C'est vrai, c'est ouais, vrai la eux la rajoutent la Oh non, non mais cool. franchement elle est jolie la hein. ouais, la ouais, ouais. on... Elle est, est magnifique. la crois c'est la la la la la la la là, c'est la la là, la bon là. Là, la la la là, tu vois, là c est... C est bien. Non, j'ai pas eu Pikachu avec les ballons. Mais c'est ah, pas grave Ah, il y a encore. Normalement, ça tombe. Non, je suis le même, Mais sur les bio, je suis pareil billons. en fait. Je cherche pas forcément la rareté la, la plus grosse. Moi, il y a des cartes que je veux. Oui, mais oui, c'est ça. C'est ça en solution. fait, moi qui m'intéresse. Voilà. Oh, je vois la je vois, ah, ouais, ouais, Elle hein. est trop belle celle-là. Ouais, bon, ça va, tu vois. On a bien fait de les marabouter, ceux-là. Toujours marabout. Ah, encore un... Putain mais à chaque fois j'ai oh un ouais, costume Ouais mais ça tourne vite Celle-là, Si c'est le tout même, je tape ah, une... Ah, dommage Ok, ça va Et... <rire> ah, ah, encore J'allais dire qu'il y a même Pikachu, j'allais dire Ouais, ça l'allait dire 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3 Il y a normal, surf et ballon Il n'y a pas de surf pour un, deux... Si, à chaque fois il y en a deux Genre il a deux et... J'en veux juste un de chaque en fait Moi je veux les ballons je veux voir. Je aller avant. Je vais y aller avant. voir comment tu es. Je là, petite. Ah, il y a une petite encoche exprès que... Bah, si. Tu ah, j'étais pas, petit... pas au courant, tu vois, qu'il y a une petite encoche là. Ok. Et <rire> okay, comme Manon l'a ouvert, j'espère avoir de la chance, du coup. Allez, on y croit. Après, la, là, voilà. franchement. Là, déjà, rien, ouais. C'est que du bonus, là. Voilà. Iveltal. Moi, j'ai vu quelque chose. Oui. oui. T'as retiré le code oui ouais, bah, il y a Oh putain chose. bah oui il y a quelque chose là Alors attends tout doucement tout doucement, a... tout doucement Tout doucement <rire> Moi j'ai peur Ah non c'est derrière dame. encore Le roudon ouais. Allez un Pikachu ballon Je Un pense. Pikachu ballon Hop ah oh, Un surfeur. Ah, surfeur Ouais non est Ta -ta -ta -ta -ta est cool. Bah ça est va vrai, est tu vois hein. Ouais là franchement Il est cool. Là franchement, ça, c'est un beau coffret. Voilà le meilleur que j'ai je dis ça, ils sont tous le regard en mode. Oh, c'est là quand oui, oui. Ceux-là, tu vois, ils sont bien à avoir chopé, mais celle-là, celle-là. Ouais, c'est Ouais. C'est vrai, elle coûte à mort en plus aussi, ou boss. 25, 30 balles. Oh, c'est pas un truc dégueu. texture, t'as vu, elle est pas. J'ai galère à passer l'autre carte. Merci à vous. Du coup, on a tout ouvert. Ah non, il reste deux. Non, malheureusement. Je suis quand même content, franchement. bah Du coup, j'ai bien fait de la Oui... Finalement. Mais toi, tu l'as pas celle-ci Si on l'a, si oui. ah, vous l'avez, ok. Oui, on a la seule que vous avez pas, c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà. <rire> bon, bah merci à vous pour l'ouverture. Merci ouais, normal. Et merci à vous de nous avoir regardé. Abonnez-vous, tout ça, la pouce, le, la pouce. Le pouce en l'air. Le, hein. le pouce, non, pas en l'air, ouais pas vers le bas. Merci à tous et à bientôt. Bye